Pour donner de la rétroaction vocale, donc plus complète à mon élève, je pourrais aller cliquer n'importe où, par exemple à la fin de son travail et puis aller cliquer sur l'enregistrement audio. Par défaut, on va me demander d'autoriser OneNote à utiliser le micro de mon ordinateur. Et voilà, je vois que je suis présentement enregistrée. Donc, bravo ma belle Olivia, euh, tous les points étaient présents. Et euh, pour ton effort et pour ta diligence, tu obtiens la note de 85%. Je n'ai qu'à appuyer sur Arrêter lorsque j'ai terminé. Et automatiquement, mon fichier demeure en place. Il est déjà présent je peux cliquer sur « Accueil » si je veux plus voir l'audio. Et là, si je clique ici sur mon fichier, j'ai ici mon petit bouton « Play » et présentement, j'entends ma propre voix. Voilà. Donc, l'élève peut lire sa rétroaction, reculer de 15 secondes, avancer de 15 secondes. Également, comme rétroaction, ce qui est intéressant, c'est l'insertion d'autocollants à la fin du travail d'un élève, par exemple. Disons que je suis ici sur la page de Léa qui a fait un travail. Je vais aller dans le menu « Insertion » et je vais retrouver, outre l'enregistrement audio qu'on vient de voir, la section autocollant. Donc, en l'activant, je remarque que j'ai plusieurs catégories d'autocollants et les premières sections, juste ici, sont modifiables. Donc, je peux double-cliquer sur un autocollant et enlever le texte qui était à l'intérieur pour le remplacer par du texte personnalisé. Alors, je clique sur « OK ». Et automatiquement, l'autocollant est en train de se générer. Donc, le symbole ici avec le petit crayon indique que l'autocollant est modifiable. Donc, vous voyez qu'il y a trois sections avec « Autocollant modifiable ». Voilà une rétroaction qui fera sourire petits et grands à coup sûr. Dans la prochaine capsule, vous retrouverez l'intégration de formulaires Forms » qui peut servir notamment de questionnaire formatif ou sommatif autocorrigé aux élèves.